Les couleurs ont une signification et il est toujours préférable d'utiliser des couleurs évocatrices considérées parfois comme conventionnelles. Ainsi, le rouge sera utilisé pour représenter une chaleur, une aridité, les valeurs les plus fortes, les faits les plus importants, un avertissement, un danger ou encore une voie interdite. L'orange lui sera préféré pour illustrer la sécheresse, la chaleur, des valeurs fortes ou un avertissement. Le jaune, quant à lui, sera utilisé pour marquer un fort ensoleillement, le sable, les céréales ou des valeurs moyennes. Ainsi, si l'on reprend un dégradé jaune-orange-rouge, il permet d'illustrer un passage de valeurs moyennes aux valeurs les plus fortes. Le vert est traditionnellement utilisé pour illustrer les forêts, les plaines, jardins, le sport, les espaces verts, le pétrole, les industries non polluantes ou encore les voies libres. Le bleu est dédié à l'eau. Il est utilisé pour représenter les océans, les fleuves, rivières, le froid, l'humidité la glace, les activités liées à la mer, le gaz, les hautes technologies, les valeurs basses ou une diminution. Le violet permet d'illustrer les vignes, la fraîcheur ou lors des valeurs très basses. Le marron sera utilisé pour les jachères et les altitudes élevées. Le blanc illustrera des neiges persistantes, les altitudes les plus élevées ou alors une absence de phénomène ou une ignorance de données. Le noir quant à lui servira pour les énergies fossiles, les industries lourdes, le contour de fond de la carte, les contours et remplissages défigurés ou encore le texte.